Salut à tous, c'est TCG. Le sujet de vidéo va peut-être un peu diverger de ce que je fais d'habitude, mais aujourd'hui j'avais envie de parler de Valorant. Donc, euh, je vais parler de Valorant. Donc, depuis un certain temps, je me suis mis à Valorant, et j'ai très récemment découvert la zone tutoriel et deux modules préconçus simulant une situation pouvant arriver in-game. Mais avant de parler de ça, je vais un peu parler de Valorant pour les quelques d'entre vous qui ne connaissent pas. Valorant est un jeu de tir et de stratégie en équipe, un peu à la manière de CSGO, ou Counter Strike. On peut jouer soit en défense, soit en attaque. Le but de l'attaque est de prendre le contrôle d'un site. Il peut en avoir de 2 à 3 par carte. Son but est ensuite de planter une bombe et de la protéger. Il gagne si tous les défenseurs sont morts ou si la bombe explose. Ils perdent si le temps s'écoule et qu'il reste un défenseur en vie sans qu'ils aient planté la bombe. Ou s'ils si se font tous éliminer sans qu'ils aient pu planter ou alors si les défenseurs désamorcent la bombe. Ces dernières conditions peuvent se réaliser même s'il reste des attaquants en vie. Les défenseurs quant à eux ont 30 secondes au début de chaque round pour préparer une stratégie pour déjouer l'assaut des attaquants. C'est aux défenseurs d'adapter leur stratégie en fonction de celle utilisée par les attaquants. Et ça marche dans l'autre sens aussi. Les défenseurs gagnent si tous les attaquants sont morts sans avoir planté, s'ils les annoncent les bombes ou si les attaquants n'ont pas eu le temps de planter. Ils perdent si la bombe explose ou s'ils se font tous éliminer. Pour revenir sur le concept du jeu, je pense personnellement que l'on pourrait appeler ces jeux Tactical Space Clearing The Game ou vérifier tous les angles possibles où peuvent se trouver des ennemis sans mourir. C'est un aspect très important des métier de la police et notamment du SWAT ou du GIGN. Un point très important de ce type de jeu est le son. Tout fait du bruit et ceux émis par les ennemis sont beaucoup plus forts que ceux de tes coéquipiers. C'est pour cela qu'il est important de marcher pour ne pas indiquer sa position. Troisième point, les headshots dans la quasi-totalité des cas te tuent en un coup. De plus, les armes font très mal et tu meurs très vite. Et avec ce point là, je rajoute aussi que la dispersion des balles est accentuée. Pour une précision maximum, il faut tirer en salve ou au coup par coup en étant immobile, ou en faisant des petits pas à droite et à gauche que l'on appelle strafe. Quatrième point qui est spécifique à Valorant, les utilities. Dans CSGO, il y en a 5 types l'incendiaire ou la molotov que l'on appellera Molly durant cet épisode, la grenade frag, une classique, mais il faut se dire que celle-ci ne tue pas en un coup dans CSGO, la grenade fumigène, fait de la fumée classique, grenade flash, le nom dit ce qu'elle fait, et la grenade leurre qui simule des tirs. Dans Valorant, ces grenades sont remplacées par quelque chose d'un peu plus complexe. La particularité de Valorant, c'est que ce jeu se rapproche beaucoup de Apex ou d'Overwatch grâce à des personnages qui ont tous des habilités différentes. Chaque personnage a trois habilités et une capacité ultime, débloquer soit en faisant des kills ou d'autres actions comme planter la bombe, désamorcer la bombe ou récolter une orbe. Les personnages se divisent en quatre catégories. En premier, nous avons les duelistes qui doivent faire des kills et gagner de l'espace sur la carte en se basant sur les infos données par les initiateurs. <rires> Les initiateurs sont ceux qui ont pour rôle d'obtenir de l'information et de la communiquer aux duelistes et au reste de l'équipe. Ils doivent donc vérifier des points sensibles où pourraient se poster des ennemis. Sauf Bridge qui n'a littéralement aucune manière de chercher des infos. Après vous inquiétez pas, Bridge est très très fort en 1v1. Les contrôleurs sont les personnages possédant des capacités de fumée. Pour pouvoir bloquer des points un peu trop sensibles et ainsi limiter le nombre d'angles à vérifier pour faciliter la tâche à l'équipe. Ils peuvent aussi faire des one way smoke ou des fumées à sens unique. Qui empêche l'ennemi d'avancer par peur de se faire tuer? Oh oh oh yes <rire> les sentinelles sont les défenseurs qui s'assurent d'attraper les ennemis au meilleur moment et punir ceux qui se montreraient trop entrepreneurs. Je dirais que le point central du sentinelle est ce que l'on appelle un trip ou une alarme. Un ennemi passe à côté, ça prévient le joueur qui l'a placé, s'il est encore en vie. Et ceux que je considère comme des vrais sentinelles sont Killjoy et Saver, car bon, euh, Chamber celle du liste, et Sage, eh ben, elle a pas d'alarme. Revenons au sujet de la vidéo. Le premier module de la carte tutoriel est un 1v3 où il faut tuer les adversaires et désamorcer une bombe. Je vais l'appeler Diffuse ou Désamorcer. Il a trois ennemis qui peuvent être placés ainsi, une seule position parmi celles qui sont montrées. Chaque ennemi est représenté par une couleur différente. Et voici les angles que peut regarder chacun par défaut. Et c'est là que vient la raison de cette vidéo. Je me suis dit que ça serait marrant de voir qui pourrait désamorcer la bombe sans tuer un seul des trois ennemis. J'ai testé avec tous les personnages que je pensais réussir et il s'avère que seulement 5 y arrivent. Ah oui, et d'ailleurs, pour ce test, je joue évidemment avec les bots en difficulté maximale. Ça veut dire qu'ils sont extrêmement réactifs, qu'ils visent bien et qu'ils n'ont pas de pitié. Pour passer le test sur le module Diffuse, il faut au moins deux fumées qui durent longtemps. Il est temps de lancer la première compilation. Et puis après je me suis dit, tiens, ça serait marrant de voir qui peut tuer tout le monde le plus vite, de la manière la plus classe possible, sans prendre aucun dégât. Et là, il est temps de lancer la seconde compilation. Le second module de la carte tutoriel est un 1v2 où il faut tuer les adversaires défendant un site, poser une bombe et ensuite défendre celle-ci en 1v3. Je vais appeler ce module "plant". Deux ennemis peuvent être placés ainsi, il y en a souvent un dans le backside. Et voici les angles qu'ils regardent chacun par défaut. Trois ennemis arrivent ensuite, souvent deux par la gauche et un par la droite. Pour passer le test discrétion sur le module plant, il faut au minimum une fumée ou un dash ou un mur ou deux flashs. Beaucoup plus d'agents réussissent ce test. Thank you Et voici maintenant le test agressif Et voilà, cette vidéo est finie. Désolé pour le manque d'explications pour la séquence d'avant, mais je n'avais juste pas envie de me répéter, et aussi à cause du nombre abominable de textes à produire pour le reste des compilations. Si vous avez une question sur cette compilation ou sur tout autre sujet de la vidéo, n'hésitez pas. Il faut évidemment se dire que j'ai réussi toutes ces tentatives du premier coup, sans faute. Euh... Pourquoi la musique s'accélère Et merde, <rire> je me suis auto-cramé, je pense. Bon allez, à la prochaine, je vous laisse sur cette compil.